Mais tu peux plutôt qu'on te laisse mettre devant, je pense que ce serait bien pour la... -y. Ah, ça va être bien. Il, ah, il y en a une en France. <rire> il y en a une à Chelé. Ah. Mais les, comme ça a mieux marché en Allemagne au départ, beaucoup mieux, il y en a... En France, en France, il n'y a pas beaucoup de Comment expliquer que ça ait plus, plus marché en Allemagne au début bah, C'est normal. L'Allemagne est plus riche, a plus d'habitants, mm -hmm. s'intéresse plus à l'art mm -hmm. contemporain et, et peut-être avec plus d'ouverture. Parce qu'il ne faut pas croire que ça, en Allemagne, c'est ce qui se voit le plus. non, non L'expressionnisme allemand passe bien avant ça. Mais il y a un intérêt. Euh, pour ces œuvres des années 50, euh, j'avais trouvé un intérêt à, en Allemagne mm. qu'il n'y qu avait pas en France. Oui. En France, c'est venu 10-15 ans après, après oui. mais les œuvres y étaient plus. Mm, mm. Oui. Bon, mais la prendre. France, c'est toujours comme ça, c'est toujours 10-15 ans après. Mais je vrai. crois que si ça marche mieux en Allemagne aussi, c'est que je ne parle pas allemand ah. et que les gens me prennent plus au sérieux. En, en France, avec des émissions comme ça, ça je vais faire l'intéressant, mm -hmm. le rigolo mm -hmm. et ça me fera perdre beaucoup de clients. Qui, qui seront oui. ravis de me voir, mais qui vont dire oh ouais. non, non, pour un rigolo, oui, oui, oui. ça c'est trop cher. Oui, pour un rigolo, mais bon, il fait quand même très sérieux dans son travail, le rigolo. Moi, j'arrive à me demander. Oui, c'est ce que je disais à madame. Oui. que, Alors, vraiment, plus, plus, plus, plus vous avez travaillé, donc, cette somme de travail, de système, de mathématiques, oui, oui, vous avez oui. mis à l'épreuve. Bon, écoutez, etc., oh, oh, faut maintenant, maintenant c'est les ratés. Alors, euh, voilà. Oui, mais, mais, mais si jubilation. vous voulez. Si, si vous, vous, oui. enfin, pour moi, pour moi, ces œuvres uniformément réparties, c'était, c'était une provocation. Oui. C'était pas vraiment sérieux. Oui. C'était euh, euh, peut-être que je vois ça maintenant. Mais, mais si vous voulez, si on, on se penche un peu sur mon passé, euh, des œuvres comme, par exemple, euh, comme ça. Oui. D'ailleurs, c'est très poli là, Qui, qui disait seulement quatre mots, c'était cul, con, oh, non oui. et nul en, en 67 c'était quand même pas de, de la, du constructivisme de l'art concret plein, plein oh de transcendance oh non, oh non, on était déjà, on était déjà dans oui. dépassement de... Et, et pour moi de faire un tableau avec la du téléphone euh, en, en, en, en, en, en, en, né en 61 oui. c'était pas non, non, non plus et, et bon alors après... non euh, mais... C'est ça, mais, mais, mais il y a toujours mais eu la... cette dose, cette petite dose instillée, petit à petit. Ah oui, qui devient plus. énorme. Voilà. Ça que <rire> la pièce. Mais... Là, ça, ça me plaît beaucoup parce que le, le, le, ma base, la base de cet art répétitif ouais. que j'ai eu. C'est pas Mondrian, quoi qu'à la fin de sa vie, il, euh, il, il avec les boogie-boogie, ça a commencé. Non, c'est au musée de l'homme que j'ai trouvé. Et moi, j'aime bien ce truc-là de, de 49, où je m'étais fait un tampon et où on, on retrouve des, des, des, des motifs que j'ai fait après. Et c'est vraiment avec les, les tapas, par exemple, les tapas océaniens, ces espèces de, de, de feutres qu'ils font, et où, où ils. Le, où il trempe. Ça, c'est typiquement un, un, adapté des tapas où il, mm -hmm. il y a, il y a euh, de, des mains qui trem, qu on trempe dans la peinture oui. que l'on met, et puis des, des branchages et, et des formes géométriques. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, et là, là celui-là, on, on, on se le garde. Oui, oui il m'appartient encore. <rire> Ce qui n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec, avec, avec les peintures des cavernes, avec le paléolithique. A... Euh, oui, non, mais ça enfin, fait pour moi. Pour, pour ma, si je me plonge dans les années 50, si, ma petite originalité, c'était le all over. Mm -hmm. si mm -hmm. C'est pas le carré de Malevich comme ça ou la structure non, classique ou la, la, la transcendance. en ouais. maison c'est le vide. C'était le. Et, et, et, et, et ça, ça, j'ai trouvé, j'ai trouvé chez mes bons sauvages là. Mm. Mais, mais, mes, mes trames, enfin des choses comme ça où. où euh, c'est aussi, le, c aussi le, le, le vide, la chose qui se, qui se multiplie de, de façon, où j'accepte tout, tout ce qu'elle fait, là il y a un petit Stella aussi, mais... Mais la, la, la pièce principale, c'est celle-là, et, euh, et malheureusement, elle n'est bien sûr pas, pas en France. Elle est en Allemagne Elle est à Mönchengredbar, ouais. j'ai toute une, une, ah oui, une, oui, salle une salle à Mönchengredbar. Celle-là est au Kreuleur-Müller, ouais. qui est un, un, un merveilleux parc de sculptures. Là, c'est à Stuttgart. Et alors souvent on est déçus parce qu'il y a les gens vont faire un pèlerinage et puis ils ne trouvent rien parce mmh. que les musées ont tellement plus de pièces Mais dans leurs réserves que sûr, <rire> dans les salles. Celle-là est de 53, dans été fière aussi. <rire> ça c'est encore à nous. Ah, ça c'est à Pompidou. Ouais. Ça c'est à Pompidou aussi. C'est de quand ça C'est de euh, 56. Et, et il est plus, plus systématique que celle-là, parce ah bah, qu'il oui. n'y a que trois couleurs. Là. Et, et, et il y a le bleu, jaune, oui. rouge de, euh, de primaire, primaire, ça veut rien dire, mais de, oui, d'impression. Mm -hmm. et, et, et là, il y a des petites lignes. Oui. Et je ne je les, je, je les mets pas parce que mes lignes n'étaient pas assez bien faites. Après, oui. quand j'ai eu un assistant, mais je ne faisais plus de lignes. Ah bah ben non, c'était l'assistant qui ah ben Dans toute ma production, oui, on est oui. très très vite, non non mais c'est quand il y avait beaucoup de lignes comme là, c'est ouais. moi qui les faisais. Et quand enfin j'ai pris un assistant, je faisais presque, je, je faisais des choses beaucoup plus simples. Bien sûr. Mais dans ce qui se passe plus tard, si, si quelquefois on trouve une œuvre qui ne ressemble pas aux autres, si on s'y intéresse encore à moi, qui ne ressemble pas aux autres, qui est mal foutu, on dit ah c'est pas de Morelli, et, mm -hmm. et ça sera ce que j'ai fait moi-même quand mon assistant était malade. <rire> Alors, des trucs comme ça, ça ne pousse pas à la vente. Non, mais en même temps, ça rentre complètement dans votre système de travail. Voilà. Un petit et là, c'est les géométries, TRII. J'ai eu un cours avec Serge Lemoine, moi, la... au Louvre. Ah, on, on a dîné avec lui hier soir, et, et euh... avec Niffer, ouais. l'autre un peu plus vieux que moi, c'est oui, dur à trouver maintenant. Hein. Et je me souviens de la jubilation qu'il avait à nous parler de cette série qui était toute fraîche. Moi, c'était en 85. Oui, là, là j'ai eu, eu très peur, peur parce que. Euh, tous ceux qui ne s'intéressaient pas à moi, qui trouvaient ça emmerdant et tout, c'est-à-dire 99% de, des amateurs d'art, ont trouvé ça bien. Mmh. Ça a été terrible, oui. terrible. Oui, ça m'a oui, foutu, <rire> foutu un coup et fait, euh, dans ces cas-là, je fais un catalogue raisonné mmh. et j'ai juré de ne plus en faire que pour des cadeaux de mariage. Et j'ai tenu, sauf pour le oui. musée de Toulouse qui oui. en a voulu une grande, oui j'ai fait une grande géométrie, la, la plus grande venir et qui s'appelle Parjure. Et et bah oui, parce que non, non mais c'est pire, il s'appelle Parjure numéro 1. Ah, <rire> vous laissez, vous laissez la porte ouverte. En... Je, je, je voulais suggérer que je n'ai pas, pas fait, c'était pour être encore plus parjure. Voilà, là on a fait, on a fait les six minutes. Non <rire> et alors, ce que j'aime bien, c'est dans des œuvres comme ça, qui jouent avec la nature, c'est que ce n'est pas immortel. Cette branche est morte maintenant. Oui. Oui. Alors, on a. Ah oui, j'ai rectifié, oui. j'ai changé la sculpture ah un oui, peu. Je l'ai grossie. Mais autrement, j'en ai une autre. Est-ce qu'elle est là Et ne vous a jamais commandé de pièce pour. Il y a une pièce ou... énorme, ma pauvre dame. Pardon. <rire> yeah. le, carré, le naufrage de Malevich, c'est un carré qui fait, je ne sais pas, 400, 100 mètres de oui. côté, oui. mais qui a sombré dans. Les temps. Oui. Et il y a un angle qui est au fond, et les trois autres sont sur la berge. Et avec suffisamment d'imagination, ils sont placés de telle façon qu'on peut imagine, reconstituer. Imagine. Et ils plongent dans ah. l'eau. Oui. Ah, je suis désolée, alors, non, mais... non, non, non, non. Mais il faut, là, les deux très grands artistes, mais qui ne sont pas connus en France, comme beaucoup. On dit qu'on est injuste avec nos artistes français à l'étranger, mais c'est bien pas Là, il y a Gianni Colombo, qui était plus jeune que moi, qui est mort. Et là, Gerhard von Greivnitz, qui était un type, un artiste allemand, qui est mort aussi. Et moi, moi... tout jeune Oui, moitié mort. Ça vous obsède Là, voilà Edward Kelly qui n'est pas mort non plus, qui était un grand ami euh, dans les années 50. Ah, vous l'avez connu en même temps que. Ah, Elle... ben bah, oui, bien. Oui. bien il, était, il faisait partie des boursiers américains, oui. il y avait, il y avait pas mal. Et euh, on, on, on, on était ses copains. Il y avait Jack Youngerman, qui était qui, un, encore plus copain, un autre américain qui était marié à Delphine Serrig, oui. euh, l'artiste. Là, c'est en 60 à, à, à New York, mais on, on, et il, il était. C'est un type très, très intéressant, et très. Mais j'ai eu. Je l'ai rencontré une fois quand il avait montré chez Templon. Alors là, Alors là on a. On, on, donc, on imagine le carré ah oui, comme ça, l'autre, l'autre l'angle dedans, et il y a les, les hum, trois angles. Hum, hum, hum. Ah, as demandé beaucoup aux, ah oui. aux spectateurs de, bah, de, de reconstituer ça. En fait Mais installer, ça coûte moins cher que le vrai carré oui. qu'aurait fait Malevich. Oui, puis ça aurait été, été peut-être moins cher. Non, ça aussi, c'est dans le genre pas sérieux, puisque c'est mon tableau de tout à l'heure. Le, euh, les trois lignes verticales, trois lignes horizontales de tout à l'heure. Euh, là, recopiées par des enfants de moins de 4 ans et donc j'ai fait une série mon fils avait une copine qui avait un enfant de moins de 4 ans et je lui ai demandé pour voir, et il était à Bali dans un milieu plutôt occidental d'ailleurs et il, il de, de recopier mon truc, je voulais voir mais alors il a fait ça en classe il a la maîtresse à rentrer et toute la classe s'est mise à, à me copier et ça ça a été fait en France c'est le la petite fille de Marie-Laure Bernadin ouais. et de... Bernard Marcadet qui n'était pas très doué là puisqu'au lieu de mettre trois, trois verticales, il y en avait quatre bien. mais c'est un des plus jolis qu'on okay. s'est gardé et Ah oui, quelle chance d'avoir une autre en fait, d'après son dessin pour une Alors le, le, le, premier, le, le premier petit garçon qui était qui, qui à Bali là, qui... qui qui avait fait un copier, j'avais réalisé le néon. Je l'ai revu, je ne sais pas, 4-5 ans après, il devait avoir 8 ans, 7-8 ans. Et je lui ai dit, tu sais, le, là vous avez après ton dessin, je l'ai vendu. Il dit, mais pourquoi Je me suis dit, à cet âge, qu'est-ce qui peut le justifier J'ai dit, c'est pour avoir de l'argent. Ah bon <rire> Il était très content. J'avais tout trouvé... Le, petite chose qui, Là, me oui, me qui me est. La poétique. Ça, je peux te demander à Julie. Moi, je peux vous, vous l'envoyer, si vous voulez. Je oh. peux. Le plan. Voilà. Est-ce qu'ils apparaissent bien, ceux-là C'est pas terrible. Là, c'est peut-être mieux. Oui, la photogravure est meilleure. Et puis, il y a, il y a une succession assez amusante. Hein. Donc en 1953, j'ai fait cette œuvre. En 64 j'ai... Avec le groupe de recherche d'art visuel, on avait fait euh, des expositions très basées sur la participation du spectateur. Et donc, j'avais en fait en néon, euh, 9 de 1953, et le spectateur remuait l'eau la, euh, dans laquelle ça se reflétait. Et euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, comme cette chose a été vendue, la cabane, où on faisait ça. J'ai pris des photos et j'ai fait faire par mon fabricant de néons les, les, les, des néons d'après ça. D'après, d'accord, les images. Oui, et ça ça en 81, en 2001, pardon. Et ça s'appelait Après réflexion. <rire> Alors, dans, dans le même esprit. Euh, donc il y a eu les dessins d'enfants d'après ça on a été alors, alors c'était pas ça qu'on cherchait de tableaux de 80 par 80 cm et où il y avait 16 l comme ça un, un l, chaque aile est de, formée de 4 carrés 1, 2, 3, 4 et le jeu c'était mes 16 carrés de les faire tenir sans qu'ils dépassent, qu dépassent sans qu'il y ait un manque et là dernièrement j'ai repris j'ai repris ça et donc euh, euh, euh, euh, je me suis dit au lieu de 16 je vais mettre 9 9 l ils seront plus grands oui. et les 9 l font la même surface que mon carré et ça marche pas il y a toujours ou un qui ressort et et un manque oui. ou et, oui. et, et et cette série je, je l'ai appelée ratée et, et elle est là derrière oui. Vous voulez voir Oui, on va, on va, on va aller Je vais faire rentrer mes neuf L dans cette surface. Et les neuf L ont exactement la même surface que mon carré du fond. C'est impossible. Donc là, il là, y a deux manques. On, on retrouve, on voit bien que c'est la même surface. Parce que ces deux manques-là, on, on les retrouve en saillie. Là, il y a ça qui manque. On le retrouve là. Et ici, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui manque et il y en a un qui va. Donc, c'est absolument impossible. Et dans, en, en même temps, tout ça, c'est venu d'un de, dessin... Mais ça fait rien. Oui. Non, non, non, non d Un dessin du XVIIIe siècle que j'ai trouvé dans un, dans un livre de récréation mathématique du XVIIIe siècle et où on fait le, le chemin du cavalier. Et ça, c'est le dessin d'un anonyme du 10e siècle, c'était dans mon livre et ça, on retrouve le même L le même L, c'est le, le, le, le, le chemin du cavalier vous savez qui fait, un, qui fait un L, comme ça, un, deux et puis le 3 vous le trouvez là, 3, etc le 4, vous le trouvez là et alors, c'est difficile il faut que ça balaye toutes les pièces de l'échiquier, sans passer deux fois sur la même et, et alors, mon lecteur anonyme, il avait trouvé la solution, où le 64 se trouve à un trajet de cavalier du 1. Ah, et et c'est ah, un, un petit papier. Alors pendant que mon assistant était en vacances, alors ça je l'ai fait. J'ai pris des, un pinceau que j'avais laissé tomber depuis 40 ans avec le rétroprojecteur et je me suis tapé tout ici. Et alors là, mon lecteur mon traditionnel, euh, traditionnel, je sais pas pourquoi, peu... mon, mon lecteur euh, euh, acteur a, avait fait ce dessin pour être sûr de ne pas euh, manquer des, des choses. Alors, il y a, il y a certaines lignes même qui, euh, qui, qui a, où il a fait une petite barre comme ça parce qu'il s'est gouré. Et, et c c tout, vous savez ce que c'est être touchant de, de, de, de suivre. Alors, bien sûr, ça, ça change tout à fait. On a l'impression d'une ferraille rouillée alors que c'est un trait de plume. Et ça, c'est toute ma série de L. Et alors, Là, si vous voulez, une, un autre exemple, ça c'est récent et c'est fait d'après mes 16 ailes. Là vous avez 7 ailes, vous voyez, ils tiennent dans un carré, alors au lieu de faire le L comme on a vu, comme un jeu de construction, c'est juste l'épine dorsale du L qui est en, en, en néon. Donc là, là on a toute une série qui va de 57 à avant-hier. et pour 6 minutes, ça va très bien. Oui. Je voudrais juste que vous me disiez un, un petit mot quand même sur. dis lequel. Sur, sur, sur, sur, <rire> euh, bah sur la dérision, sur l'humour, sur la jubilation de, de ce oui, système mathématiques. Oui, enfin, moi, c'est. Jubilation de votre. Plus, plus, D'abord, quand on est vieux, moche et, et malade, mm -hmm. si on est sérieux en plus, c'est mm -hmm. pas possible. Donc, ça, c'est une raison. Mais je suis. Je, je, je, je trouve un grand plaisir à à jouer avec l'absurde et, et la précision. C'était une maladie un peu française, on va appeler rigoureux rigolard, et que vous retrouvez Alphonse Allais qui a été comme mon père adoré, qui a été le, le, mon philosophe, et euh, bien sûr Marcel Duchamp, eh bien Eric Satie. Tout, il y a toute une, une branche. En oui, oui. Et, et mais il était un peu sérieux quand même. <rire> on, on le prend, mais. mais il y a des artistes, mettons, comme Bertrand Lavier, qui aussi ont ce côté que je crois assez, assez Français d'aimer de, de, une précision, une retenue et l'absurde en même temps. Et moi, ça me donne des, des, des grandes joies de voir ces choses-là chez les autres. Et j'espère que... Est-ce a... que dans la jeune génération... Non, non, attendez, la, la jeune génération, maintenant, l'art dit abstrait, tout ça, c'est fini. Ce cul-de-sac merveilleux, ce suicide la, élitaire, maintenant tout revient à, au, au réalisme, à la photo, au, au film, la vidéo, des installations. C'est vraiment la, la, la réalité, son nombril, mais ça peut être passionnant, mais il n'y a, y a euh, euh, euh, ce grand chemin qui, euh, qui s'est trouvé forcément un cul-de-sac avec pour moi les monochromes, l'art les, conceptuel, euh, moi-même dans un autre cul-de-sac. Enfin, J'ai écrit un texte, le texte de ma vie là-dessus. C'est euh, euh, fini et je pense que les. Euh, en, Peut-être encore, il y en aura encore de trouver. là, là je, je voyais comme on avait la main que je crois, c'est cette nuit j'y pensé avait utilisé de la merde pour peindre, euh, Manzoni qui était un, un ami euh, la, l'a mise en boîte, et là il y a maintenant cet artiste euh, belge hollandais, que j'aime beaucoup qui, qui la, machine, la, la machine à faire la merde il oui il me dévoit alors là on peut encore trouver quelque chose oui. là-dedans mais je pense que tout l'intérêt des, des, des jeunes générations qui viennent ma maintenant c'est c'est beaucoup plus des, le réalisme du de, de, de, de, de numérique de la vidéo de Justement, le numérique peut apporter un non, le, le, il, il amène, il amène la, le réalisme. Mmh. C'est ça qu'on déforme un peu. Ouais. Mais il n'y aura, y aura plus cette différence terrible qu'il pouvait y avoir entre Messonnier et Picabia, mmh. si vous voulez. Mmh. Et, et, et, et, et maintenant, entre, entre un, un film d'avant-garde qu'on peut voir dans des salles de cinéma et une vidéo... Euh, qu'on peut voir dans, dans une galerie il n'y a, a plus un fossé énorme mais c'est très bien et, et, et parce que de, de, depuis plus d'un siècle on pleurait que l'art auquel j'appartiens ou appartiens tout ça était illitaire, c'est vrai jamais populaire, d'ailleurs dès que le peuple arrivait un peu, hop, les artistes allaient à une provocation plus moi j'ai beaucoup aimé tout ça mais on pleurait que ça soit illitaire maintenant il n'y aura plus ce fossé qui, qui a eu. Ce fossé qui a eu quand on, la photo est arrivée en, en, au, au, au verbe, enfin, à la fin du 19 e et on s'est dit, ça, ça, ça, alors ça, ça tue le réalisme, en plus les pompiers d'un côté, et on, on, a quitté, on a quitté le réalisme, toi, donc vers l'abstrait, vers le, le rien. Et alors maintenant, on vient, et maintenant, la, le réalisme vraiment où on dit ça c'est pas de l'art et qui demain donnera nos génies, euh, amènera les, les futurs génies, c'est la télé-réalité. Mmh. Là, là maintenant, le, le réalisme il faut qu'il soit immédiat et, et, et, et c'est ça le, je crois que, qui va être nos génies demain, tout les, la télé-réalité. Je ne serai pas là pour le voir, ah, vous me le direz quand vous me oui. rejoindrez. <rire> Je dit, je un peu de... oui. Tous ces... On C'est si plein de chefs-d'œuvre ah. comme ça, et, et, et d'essayer d'être trouver une originalité dans, dans un truc qu'on accroche au-dessus d'un divan, c'est plus possible, alors qu'avec alors qu une vidéo y a, y a, tout on peu. peut même la projeter. Aussi oui, et, puis la vidéo. et puis ça salit moins les, les, les mains quand même que la peinture. Ça, ça, ça sent pas mauvais quand ça sèche tout de suite. Pas mmh. ça... Ça si longtemps qu'il y, y a des réserves. Oui, même si, et puis ça, il y en aura toujours. On, on, on me disait, mais il y a toujours des, des jeunes qui font de la peinture abstraite. Dis oui, mais si vous allez... Euh, à Montmartre il y a toujours des pas très vieux qui font de l'impressionnisme oui, aussi. Oui, oui, oui. oui. Tout à fait, <rire> tout pas, à fait. Ça, ah, ça ne tout va tout pas s'arrêter pile. Non, non. non mais c'est. C'est amusant. Moi-même, on avait fait le groupe de recherche d'artificiel. Oui, C'était. Et oui, avec un nom comme ça, ouais. ça été... au, dé... au début c'était centre de recherche, c'était un peu prétentieux. Non, mais notre truc c'était de faire participer le spectateur, donc de rendre notre art élitaire populaire, ouais. et ça marchait pas du tout. Non, parce que <rire> c'était vraiment très non. particulier dans ces années 60. Oui, et, et puis les... Non, on, de, de, de prendre des choses vraiment qui rentraient dans une histoire de l'art assez bizarre, de provocation, et puis de se dire ça, ah ben, mais le, le, le, le bon peuple, il n'aime pas ça, alors on va le mettre sur le trottoir, on va ouais. leur, leur faire jouer. On, on trouve toujours quelques dizaines de, de gens pour, pour ça, mais, mais ça, alors que... Maintenant, nos trucs euh, avec participation, vous parlez qu'il y, y a mieux avec tous les, les, les, les jeux vidéo qui, sont, qui les passionnent et, qui, et, et nous, le, le, de remettre ma vaccine pour voir le Néon faire ça, il en manque que foutre. De... Mais non, non, c'est pas vrai, ça passionne toujours tout le monde, les enfants, non, les premiers. Mais... Non, non, les enfants, a, a, a avant qu'ils aient pu faire les jeux vidéo, mais après c'est... Oui, <rire> oui. Dit, ah oui d'accord, et... on peut encore avoir une clientèle oui, oui, de, oui, moins de, oui, de moins de 4 ans. Moins de 4, moins de 4 ans. ans. Donc, bon, pour cibler cette clientèle, il faut prendre quand même des enfants dont les parents sont un peu riches pour pouvoir vendre pour les chambres d'enfants les moins de 4 ans. C'est un créneau. Voilà. Ouais, j'ai je... Mais... fait pendant... J'étais industriel avec fabriquant enfin, des vois... jouets et, et, et, et des voitures d'enfants. que d'autres papillonner bien sûr. Non, non, non, non, donc voilà, et puis on va aller... Mais si vous voulez, des... Alors ça, ça ne dure pas longtemps, des coups... Des œuvres fixes. Il y a... Il y a un autre néon que j'aime bien, là, c'est... Hervé Bize, Attitude. Et puis il y a la poutre, là, qui... Ça va être terrible, parce que... J'avais tout prévu, l'endroit, avec Catherine Yser, et puis il y a quelque chose, c'est... C'est l'éclairage là. Ça va être, il va y avoir une ombre s'il y a un, un, un projecteur, deux s'il y a deux, trois s'il y a trois, mais oui, il y a, qui, qui, qui va foutre en l'air complètement. Le, le, et, il y a, et, et, et la forme est continuée avec un trait bleu. C'est trait des, des maçons qui oui, font, avec oui, une corde comme oui, oui. ça. Et, et, et ça, ça on, on peut aller voir. Moi, je vais. Non, mais il ne sera pas exposé là. Oui, oui, là. Si, ah, il sera oui, oui. exposé là. Ah, bah oui. On en était là. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, vous voulez vous laisse. Oui, oui. Tiens, je prends une marque. Avec quoi Avec une visseuse là, juste qui. Euh, je suis pour la pour le Attends, peu, ça va merci. Ah oui, elle est mieux. elle est arriver, plus puissante. La structure est là. On va venir. Oui, oui. Alors, à quel point ce On vous de... Sur le... Et, alors, là, elle est, est enfoncée. Voilà. Et puis elle hein, va pas, là. déjà, mettre. Un petit décalage, il faut, ah, calages, euh... il faut remettre le, bon en... le bon endroit. Donc en fait, c'est par là. La à droite, par là. <rire> Tu fais très viril, là. donner un petit coup un, un, un quart Qu'elle soit moins, que ce soit moins... soit un petit peu plus de travers, oui. Ce qu'il faudrait faire, c'est donner une pince pour la Parce qu'en fait, ça va être le châssis. Comment Ça va être le châssis. Non, non, c'est l'œuvre. Bon. C'est l'œuvre vraie. On peut imaginer que cet angle était appliqué au mur, un mur euh, plan, euh, et puis on a fait le, le, le, le, le, la perpendiculaire, on, ajouté, on on a replié le mur, et il y a l'emplacement euh, du, du, du reste du carré, oui, c'est en fin de compte, je l'explique très mal, c'est un carré qui a été dessiné sur le mur avec un angle de poutre et un angle de fil bleu, le fil bleu des... Des, des, des, des constructeurs de maisons et puis on a replié le, le mur après et là on verra le, le, le fil bleu je, je vous ouais. voilà. et voilà le, le fil bleu on, on est en train d'installer ça et il y aura ça qui est le on peut imaginer le reste du carré quand le mur était plan. Et alors là, s'il y, y a quelques personnes coréennes qui euh, voient ça, ils auront l'explication là. C'est du coréen. D'accord. Oui, parce que vous ben, Parce que c'était une expo qui était uh, en Allemagne et en Corée. Encore et encore. c'est que j'ai que ça, il bah, Qu que quelquefois non, que mais là, ça dans ça ce cas-là, oui, oui. Ah oui, C'est oui. oui, oui. <rire> important, Mais oui, c'est le plus délicat, le plus... Je ne me pas que c'était aussi chiant. Hein. C'était bizarre, je suis euh, Donc je vais mettre les À mon avis, je je la descends à C'est pas Voilà, si tu peux passer... Non, il faut que tu ailles plus loin. Voilà. parce qu'on a changé de tissu de la réserve entièrement. À C'est ah ouais, super Mais voilà. euh... par contre, une table, et tu la mets où la table Je ah suis